pour sans Oui, Il fait chaud, il fait très très chaud aujourd'hui à Rome et il fait tellement chaud d'ailleurs que j'en profite pour boire une petite bière à votre santé. Aujourd'hui, pause donc dans cette série de, sur le vin et je répondrai aujourd'hui à la question de Soraya. Soraya qui me demande, pourquoi les grands chefs, donc j'imagine qu'elle parle pas des chefs d'orchestre, mais des chefs en, en cuisine, vous savez, dans, les, dans, les, dans ces restaurants et ces hôtels étoilés, pourquoi les grands chefs sont-ils majoritairement des hommes, alors que la cuisine, est probablement, enfin, euh, euh, arbitrairement ou pas d'ailleurs, en tout cas historiquement, est associée à la féminité, on imagine plus volontiers, la femme ou les femmes en cuisine que les hommes, pourtant les grands chefs, se trouve être, euh, être, oui, des hommes. Alors, à propos de cuisine, je vous donnerai, puisque vous allez voir que je vais commencer par vous, encore une fois, pas vous gifler, mais enfin vous choquer un petit peu en vous rappelant qu'en réalité, euh, ce qui était vrai à l'époque de nos aïeux, les plus beaucoup, et que les filles cuisinent désormais, même la, même la femme du quotidien cuisine désormais beaucoup moins bien qu'un homme. Hein, je cuisine beaucoup beaucoup mieux que la plupart de mes copines et euh, l'ensemble des hommes que je connais cuisinent mieux que les filles qu'ils qu datent, qu'ils encadrent. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo ma, la recette d'une pâte, je dis une pâte et pas des pâtes car en Italie on dit une pâte, on dit la pasta, que j'ai découverte à Syracuse où j'étais jusqu'à hier, dont je viens de rentrer. C'est pâte, les pâtes à la Syracusana, à la, à la Syracuse, on dirait en français. Bref, ça c'est pour la fin de la vidéo. Alors, avant cela et avant de s'occuper de Soraya, mais Soraya, si vous la voyez, I-E-Z, a un très joli visage en amande, avec une peau un petit peu comme moi d'ailleurs, enfin, elle doit être métissée ou, ou d'Afrique du Nord, mais une peau comme moi, mais un petit peu plus noisette. Les, moi je suis plus café au, au lait. Euh, les yeux... Comment elle a les yeux Elle a les yeux en amande. Elle a le menton comme ça, pointu comme un manga. Les yeux en amande, noisette. Et elle a une très jolie petite poitrine qui doit être du, du B en pomme. Voilà. Ben, si vous aussi, vous avez des questions sur les relations hommes-femmes, et a fortiori si vous avez une, un petit B en pomme il se peut qu'elle passe en priorité car évidemment ici ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Hein. Donc des petits éléments de contexte, le mois de mai, à part d'être le joli petit mois de mai, est également connu comme étant l'anniversaire du site Mad Consulting. Math Consulting c'est la, la, le répertoire complet, la bibliothèque complète de tous mes séminaires sur Internet en téléchargement immédiat. Pour l'anniversaire du site, vous aurez donc des offres. Nono le petit robot va faire péter les compteurs des remises à la fin du mois. Et avant cela, pour fêter la vente du MacBook, qui s'est très bien passé, je vous remercie, vous avez été plus de presque 150, 141 je crois, à poser une enchère. Euh, pour fêter la vente du MacBook, j'ai décidé de reverser une partie des, du bénéfice de la vente à une association caritative et une partie à vous sous la forme de 4 chèques cadeau de 100 euros valable sur Amazon. Donc 4 chèques cadeaux de 100 euros, un par semaine à venir. Vous verrez les noms des gagnants s'afficher en bas de votre écran. Et pour pouvoir gagner ce chèque cadeau à valoir sur ce que vous voulez sur Amazon une valeur de 100 euros, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter. Le tirage au sort sera fait parmi les inscrits à la newsletter. Le lien est ci-dessous. Voilà. Ah, alors une dernière petite chose, je dois, je, je ne peux commencer cette vidéo sans remercier l'un d'entre vous de m'avoir offert. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en tout cas, j'avais avais fait réparer, j'avais fait restaurer ma platine cassette et donc si vous aviez des si vous étiez euh, mélomanes et que vous aviez des collections intéressantes de cassettes, j'étais preneur. Alors l'un ou l'une d'entre vous, c'est peut-être Soraya, on ne sait pas. Euh, je lui demanderai si elle passe dans le coin. Euh, m'a offert donc une cassette neuve en provenance de, de, des UK, d'Angleterre. Regardez, je vous la montre là. Ah, décidément, c'est chiant de faire les zooms tout seul. J'ai plus ma cougar, en plus, j'ai plus Evelyne pour m'aider à, à la technique. Voilà. Donc, l'un ou l'une d'entre vous m'a offert Rare Birds, donc oiseaux rare de euh, Jonathan Wilson, j'eus aimé, qu'elle déclina ou qu'il déclina son identité, car je ne sais qui remercier. Donc, merci, cher inconnu, cher anonyme. Alors, Soraya, pourquoi les chefs cuisiniers, j'imagine, sont-ils des hommes Alors, d'abord... Je me porte en faux euh, contre l'hypothèse sous-jacente de ta proposition euh, qui serait que la cuisine serait plus générale, enfin, le, le goût pour la, la, la cuisine, la confection des aliments serait plus largement partagé chez les femmes. Hein, parce que si tu fais semblant de t'étonner que ce soit les hommes les plus, les plus fréquemment récompensés dans les étoiles et Michelin, c'est parce que tu sous-entends que les femmes seraient les plus nombreuses à s'intéresser à ce noble art. Euh, bah en réalité, d'abord, je, je, je dément, euh, la, la réalité pragmatique est qu'il y a beaucoup plus d'hommes de notre, de notre génération, enfin je vois la photo de Soraya, je pense qu'elle a euh, entre 34 et 37, 38 ans, il euh, y a beaucoup plus d'hommes de notre génération qui savent cuisiner que de femmes, hein. c'est-à-dire qu'aucune, quasiment sur les dix dernières filles que j'ai rencontrées, quasiment aucune ne me battait en cuisine, vais euh, réfléchir, non, quasiment aucune, donc ce sont en fait un peu des images d'épinal, un petit peu des souvenirs comme ça, euh, de, de, de, de générations passées, euh, aujourd'hui, euh, le, les filles ne savent, plus, ne savent plus cuisiner, alors on pourrait anthropologiquement tenter d'expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le sujet. Euh, ensuite, euh, pourquoi est-ce que les grands chefs sont des, sont des hommes Eh bien, tout simplement parce que euh, l'aptitude à réaliser le plat est finalement... Euh, c'est la dernière discrimination, c'est vraiment la, la dernière chose sur laquelle ils sont discriminés un grand chef ne devient pas ne reçoit pas euh, des prix et de la clientèle et de la visibilité et de l'influence parce qu'il est capable lui-même de répéter euh, à volonté un, un plat il, est capable, il, il, il, il lui est demandé de gérer une équipe qu'on appelle une brigade c'est-à-dire de faire un management euh, euh, viril, euh, concret, efficace, quotidien et qui passe par la confrontation directe et par le fait euh, c'est un peu violent une brigade de cuisine, une brigade d'étoilées je, je vais vous en montrer quelques images si vous n'y avez jamais assisté c'est quelque chose qui peut choquer à première vue vous qui me trouvez euh, choquant et giflant et froid et acerbe quand je fais un phone coaching parce que simplement j'essaie de ne pas me laisser déborder de, de, et dégouliner d'empathie et d'émotion, vous seriez très choqué de voir comment se passe une, un vrai job, une brigade en cuisine. Donc premièrement parce que voilà, il y a, ce, il y a cette combativité et cette violence née de, de la contrainte de temps et du fait qu'il y a une équipe à bouger dans un espace clos. Ensuite, c'est un entrepreneur avant tout. Hein, un, un restaurant, l'hôtellerie, c'est de l'entrepreneuriat appliqué avec de la communication, avec des frais fixes, avec de la comptabilité, avec une stratégie à long terme, avec une clientèle à segmenter, à fidéliser. Et euh, en dernière instance, la créativité de proposer un, un produit, une offre, une expérience, un système passant, dirait Barico, que les autres ne proposent pas. Et on voit bien à la, avec le modulo du management, qui est à la limite, ce qui est le plus à la portée de F, on voit bien que ce sont les catégories dans lesquelles, enfin les catégories c'est un terme philosophique un peu, un peu trop à la mode, on va dire, ce sont les, les repères, euh, ce sont les euh, créativité inventive et, et, qualité, et courage entrepreneurial, ce sont les deux domaines. Pour lequel, dans dans lequel les femmes en général font le preuve du moins de dilection. Voilà. Il euh, y a moins de femmes entrepreneurs et il y a moins de, il moins de femmes dans les compositeurs musicaux, dans les inventeurs. Hein. On rappellera que concours l'épine, c'est plus de 90, 95 ou 96 d'hommes sur sur les, sur les 100 dernières, sur le, sur, le, sur le, le dernier siècle écoulé. Si comme Soraya tu as des questions euh, comme ça, ça peut être l'amitié homme-femme, ça peut être des inégalités dans la représentativité sociale des individus, ça peut être MeToo, le festival, le Cannes. Si tu as des questions, des choses qui te... Si tu ne trouves pas les réponses dans l'opinion commune, dans ce qu'on appelle la doxa, aux questions que tu te poses sur les relations homme-femme, le meilleur endroit pour me les poser, c'est la page, une des deux pages Facebook, Stéphane Edouard ou Homme d'influence, encore une fois, le lien est ci-dessous. Et je picorerai dans vos questions de quoi rassasier les plus curieux d'entre vous. Et, alors, la recette de pâtes que je vous ai promise, je l'ai d'ailleurs tentée directement en rentrant de Syracuse hier soir, les pâtes à la, à la, à la Siracusana. Donc, comme d'habitude en Italie, vous faites cuire les pâtes à part d'un côté, et vous les sortez à environ 2 tiers, 3 quarts de la cuisson pour finir la cuisson des pâtes dans la sauce. Et cette sauce de pâtes à la Syracuse est un pesto à base de tomates séchées. Donc Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pesto, eh bien vous achetez vous empruntez un mixeur. Dans ce mixeur, vous jetez une poignée de tomates séchées, vous jetez une poignée de pignons, une, petite poignée, une grosse poignée de tomates, une petite poignée de pignons, vous jetez une poignée moyenne de pistaches, ou d'amande, vous couvrez, vous baignez le tout d'huile d'olive. Alors par rapport évidemment, vous dosez environ, il faut que, il faut que ça ait un côté, euh, quand vous commencez à mixer, il faut que ça soit pas huileux, mais il faut que l'huile s'amalgame au pesto et que ça fasse quelque chose d'assez moelleux. Moelleux, pas huileux. À l... Quand vous avez bien mixé, quand c'est bien finement haché, vous ajoutez quelques raisins secs entiers qui vont donc s'imbiber du jus, de l'huile et, et gonfler. Vous rajoutez quelques pignons parce que vous, vous ne voulez pas que tout soit, soit broyé. Pendant que, vous fait, pendant que vous faites ce pesto, vous faites griller très légèrement de la mie de pain écrasée ou de la croûte simplement du pain que vous avez broyé. Ou si vous avez la flemme, vous achetez de la, de la mie de pain déjà, déjà séchée, déjà, euh, oui, comment ça déjà grillée en sachet au supermarché. Vous l'ajoutez à ce pesto, comme ça elle va boire, si besoin, l'excès d'huile et donner un petit côté croquant. Et à deux tiers ou trois quarts de la cuisson des pâtes, vous les sortez de l'eau, vous les jetez dans la poêle où vous aurez légèrement fait réchauffer votre pesto. Vous terminez la cuisson en mélangeant ainsi et vous rajoutez à la dernière minute, comme ça, là c'est important ce geste-là avec les trois doigts, le petit trépied. Vous rajoutez comme ça votre, votre dernier reste de mie de pain légèrement grillé. À la vôtre